Bonjour à tous. Moi, en tant que prof de maths, je vois pas des objets, les objets du quotidien comme comme les autres. Je suis obligé de voir des figures géométriques. Donc ça, pour moi, c'est pas du parfum, c'est un cube, évidemment. Et ça, c'est non, c'est pas des livres. C'est un parallélépipède rectangle, Bah évidemment, oui, c'est clair. Et ça, non, c'est pas c'est pas une enceinte Bluetooth. C'est un prisme droit à base triangulaire, bah, Je sais pas, c'est pas évident, non? Et ça Des chips Ah ben non, c'est un cylindre Bon, ben si vous connaissez pas certains de ces termes, vous allez devoir les apprendre par cœur dans la vidéo qui suit. On va commencer par définir un solide, c'est tout simplement une figure à trois dimensions. Et le premier terme compliqué de ce cours, ça va être le terme polyèdre. Un polyèdre, c'est un solide dont toutes les faces sont des polygones polygone on l'a déjà vu cette année. Donc par exemple le cylindre c'est un solide, c'est une figure à trois dimensions, mais ce n'est pas un polyèdre, parce que tout simplement le disque que l'on peut voir c'est pas un polygone. Par contre le cube c'est à la fois un solide et un polyèdre, parce que toutes ses faces sont des polygones. Pour définir le terme d'arête, les arêtes sont tout simplement les côtés des polyèdres. Donc, à vous de mettre pause et de me dire combien ce polyèdre a-t-il d'arêtes et combien a-t-il de faces. Est-ce que vous avez bien compté? Vous avez rien oublié? Donc, vous avez dû trouver 12 arêtes et, bien sûr, 6 faces. On va maintenant passer aux définitions des différents types de polyèdres et de solides. Alors, le plus simple, le cube. Voilà, c'est facile, c'est un polyèdre dont toutes les faces sont des carrés. Tout simplement. Deuxième terme à le parallélépipède rectangle. Plus simple, le pavé droit. Ben, c'est aussi une figure assez simple, c'est un polyèdre dont toutes les faces sont des rectangles. On continue avec le prisme droit. Voilà deux figures de prisme. Essayez de deviner la définition du prisme. Mettez pause et essayez de trouver. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous connaissez déjà Un prisme, c'est un polyèdre dont les bases sont des polygones identiques et les faces latérales sont des rectangles. Donc là sur ces deux figures, vous voyez dans la première de gauche, un triangle devant, un triangle derrière, ce sont les bases, et puis les autres faces, vous devrez visualiser trois rectangles sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce prisme un prisme droit à base triangulaire. Bon et le prisme de, de droite justement, comment il s'appelle Mettez pause, essayez de trouver son nom. C'est un prisme droit à base triangulaire trapézoïdale, puisque sa base, devant et derrière, c'est un trapèze. Et cette figure, comment elle s'appelle bon, Je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr, c'est une pyramide. Mais quelle est sa définition Vous avez trouvé Sa définition, c'est un polyèdre dont la base est un polygone, c'est la face du bas, et les faces latérales sont des triangles, c'est les faces qui sont sur les côtés. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a bien que des triangles sur les côtés alors la pyramide de gauche, la base, on peut voir que c'est un carré, donc on va l'appeler une pyramide à base carrée. Et puis celle de droite, essayez de vous rappeler le nom de ce polygone qu'elle a pour base. Vous vous rappelez C'est une pyramide à base pentagonale puisque sa base est un pentagone. On termine avec le cylindre, c'est pas un polyèdre, c'est simplement un solide. Ses bases sont des disques identiques, celui du haut et celui du bas, et sa face latérale est une surface courbe. On peut dire un peu plus sur sa face latérale comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Déplier, cette surface latérale donne un rectangle. Et en cuisine, on a quoi Cylindre. Cylindre. Cylindre. Cylindre. Cylindre. Cylindre. cylindre. Cylindre. Cylindre. Ouais, il doit y avoir une raison pour laquelle il y a autant de cylindres en cuisine. N'oubliez hein. pas d'allumer vos cerveaux.